Connaissez-vous les marchés de biffins Un marché de biffins, c'est comme un marché aux puces, mais en moins cher. Vous y croiserez peut-être Martine, Patrick ou encore Daniela, qui sont biffins. Un biffin est une personne qui vit de la récupération et de la vente d'objets qu'il trouvent la poubelle. Et oui, vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut trouver dans nos poubelles. Bonjour, je m'appelle Radia et je suis engagée auprès des biffins à Paris. Avec l'association Make Sense, et le collectif Rue Marchande, nous avons estimé que les bifins permettaient d'éviter les émissions de CO2 de près de 650 voitures par an. Ils constituent donc des acteurs à part entière de l'économie circulaire. Ils font un boulot de dingue qui fait du bien à notre planète et pourtant ils sont méconnus et ils ne sont pas reconnus par la société civile. Vous-même, les connaissez-vous Et puis j'ai appris que des recycleurs de rues, comme des bifins, il y en avait partout dans le monde. Ils récupèrent des objets, ou des matières recyclables, qu'on les appelle récupérateurs, recycladors, catadors ou canneurs. Ils contribuent à augmenter nos taux de recyclage, à lutter contre la pollution issue des déchets et à préserver nos ressources primaires. Et puis j'ai appris que dans certains pays, ils luttent collectivement pour l'amélioration de leurs conditions de travail et pour que leur métier soit reconnu à sa juste valeur. Et puis je me suis dit que ces gens-là, j'ai envie de les voir, de les rencontrer et de partager tout ça avec vous. Alors j'ai lancé The Gold Diggers Project. C'est un voyage de 15 mois dans 12 pays pour faire des reportages sur ces recycleurs de rue organisés et sur des projets qui visent à faciliter la coopération avec ces recycleurs. Pour m'aider à rendre visibles ces super-héros du recyclage, j'ai besoin que vous parliez du projet autour de vous et que vous participiez à ma campagne de financement participatif. Et puis c'est comme si vous partiez à l'aventure avec moi, non Oh boy,